Bonjour, merci à tous d'être présents. En préambule, donc, je suis Anne Boistot, je suis en fin d'études ingénieur agronomie à l'Institut Agro à Dijon. J'ai eu le plaisir d'être encadrée par la professeure Camille Dumas et la docteure Léa Hurroy, que je remercie. Je remercie également tout d'Inav Fort, plus particulièrement ceux qui sont présents à l'ENSAT, et qui ont permis de faire euh, du, vivre, euh, du vivre ensemble. Euh, je remercie l'ensemble des stagiaires que j'ai côtoyés et plus particulièrement Camille de Broc, euh, qui a avec qui j'ai compagnonné sur le sujet, qui fera sa présentation, je crois, euh, fin septembre et qui s'est axée plus particulièrement sur les aspects euh, géomatiques euh, de, du sujet. Donc... Euh, la perception citoyenne des paysages en lien avec le risque sanitaire lié à la tique du chevreuil dans le bac euh, et je remercie également euh, Sylvie à la technique qui est d'une aide très précieuse qu'on vient de pouvoir euh, se rendre compte. Donc euh, cette perception citoyenne des paysages en lien avec le risque sanitaire lié à la tique du chevreuil dans le bac communinge, elle euh, s'inscrit dans le projet euh, Servimati, qui est un projet interdisciplinaire qui est financé par le Conseil régional et piloté par euh, le laboratoire comportement-écologie de la faune sauvage de l'INRAE et qui associe l'INAFOR et le CERTOP, Centre d'études de la recherche sur le travail, l'organisation et le pouvoir de l'Université euh, toulousaine. Et Dinafort se concentrera sur la perception citoyenne des paysages rapportés aux risques sanitaires afférents à la tique du chevreuil. Pour cela, on a un focus selon les cinq mots clés. La tique, tout d'abord, le chevreuil. Tout cela est bien sûr en lien avec les paysages, puisque c'est la thématique principale de Dinafort. Et le risque sanitaire sera exploré, ainsi que, bien sûr, la perception sociétale. Ces cinq mots-clés seront euh, itinérés euh, via le plan qui fera un contexte et état de l'art, matériel et méthode, résultats et discussions, conclusions et perspectives, tout cela sans grande surprise. Alors on va commencer par essayer d'avoir au moins quelques notions sur les que la plupart d'entre vous connaissent. Donc euh, la tique est très petite, comme, comme on le voit euh, à droite, hein, du, du millimètre à à peine euh, le centimètre. Et pendant son cycle de vie qui peut durer jusqu'à 2-3 ans, elle peut euh, se nourrir puisqu'elle est hématophage sur l'homme. Aux trois stades de, de transformation, larves, nymphes et, euh, et adultes. Le chevreuil, quant à lui, héberge les trois stades de la vie des tiques. Le CEFS euh, a engagé une étude sur la, la possibilité de déterminer euh, sur la base du chevreuil comme sentinelle, le risque avec euh, c'est-à-dire le nombre de types euh, infectés. Ils ont également pu euh, équiper euh, des chevreuils de capteurs GPS qui ont permis de produire la carte à, à droite, qui démontre qu'un chevreuil, sur une journée, eh bien il va effectivement partout, y compris à proximité des habitations. Cette composante des paysages a déjà été explorée par le CEFS qui a euh, inventorié et euh, défini trois types de zones. Des zones à dominante forestière, d'autres euh, partiellement boisées et bocagères et d'autres ouvertes, c'est-à-dire des zones de, de culture. Ce territoire de 19 communes est composé, euh, ben, il s'étend sur 20 000, un peu plus de 20 000 hectares dont 61% de surface agricole utile et 21% de surface boisée. Donc, euh, avec 61% de surface agricole utile, on a une forte euh, présence et action euh, de la population euh, agricole sur, euh, sur ce territoire. Le, la notion de risque sanitaire... Eh bien, elle est issue de, du croisement du danger à l'exposition, et le risque étant euh, le, la résultante donc la probabilité de survenue d'effets de, néfastes. Les, épi les épidémies euh, et les maladies émergentes euh, associées à la faune sauvage suggèrent un, un lien entre l'homme euh, et les écosystèmes. Et enfin, euh, la perception citoyenne du risque... Euh, s'établit sur l'ensemble des savoirs qui sont constitués hors des réseaux scientifiques euh, académiques. Alors, on trouve plusieurs euh, types de dénominations, dont certaines sont un peu négatives, et pour ma part, euh, je préfère celle de savoirs autonomes qui se rapproche plus des itinéraires que font ben, les ruraux dans leur ensemble, et plus particulièrement les professionnels agricoles. Voilà. De toute euh, cette bibliographie sur euh, les savoirs et ce qui conditionne aussi la perception euh, citoyenne, c'est euh, ça, ça questionne le, le niveau de savoir, c'est-à-dire euh, la première hypothèse sera de savoir si la profession agricole aurait un savoir identique au savoir scientifique au regard des connaissances testées sur l'éthique chevreuil et risques sanitaires. Et enfin, le savoir autonome de la population non agricole différerait elle du savoir scientifique Une fois ces hypothèses établies, le travail d'enquête, puisqu'on a réalisé des enquêtes et des entretiens, apparaît là en deuxième partie sur matériel et méthode. Donc les travaux préalables du CEFS étaient partis de la tique, du chevreuil au paysage, et là, euh, à travers l'enquête, qui est encore euh, disponible via le QR code pour les plus curieux d'entre vous, est partie du focus inverse de la perception des paysages via le chevreuil, l'éthique et le risque sanitaire. Donc, on a créé un questionnaire en ligne sur euh, ligne surveille qui nous a permis d'établir un questionnaire et on a distribué une affiche dans les mairies. Euh, on avait eu euh, une alerte de la part des mairies sur l'adhésion au questionnaire en ligne donc au niveau de la méthode euh, on est allé via des entretiens et des prises de rendez-vous et on a conçu un classeur base du recueil de réponses au questionnaire complément et, un, et après un complément au questionnaire par un jeu de huit photos sur des éléments au paysage voilà tout le matériel de terrain que nous avions constitué ça nous a permis de rencontrer 17 communes, il s'agit de petites communes, donc certaines ne sont ouvertes que le week-end. On avait distribué l'affiche à 16 professionnels de santé, 6 commerces spécialisés en agroéquipement et jardinerie, et 4 services publics. On a obtenu 61 réponses, 33 en entretien, dont 25 avec des agriculteurs, 28 réponses en ligne, dont 3 avec des agriculteurs, pour un total de 61 réponses en tout. La phase de terrain, elle s'est euh, réalisée du 10 mai au 23 juin. Pour ma part, j'ai dû réaliser 20, 20 équivalents jours euh, stagiaires de terrain. Voilà, on avait euh, aussi euh, en, en matériel et en... Euh, et en ressources, les données de l'application CITIC qui est développée euh, par le CPIE euh, de Nancy en collaboration avec l'ANSES et euh, l'INRA de Nancy, qui euh, avait des données de déclaration de piqûres de CITIC qu'on détaillera euh, plus tard et qui avait aussi orienté euh, le questionnaire. Voilà. Sur les résultats qu'on a pu euh, obtenir, j'ai fait quelques focus. Donc euh, voici le, le premier, sur les types de végétation euh, qui étaient euh, proposés comme étant euh, euh, habitat de type ou là où on risquait le plus d'en trouver. Euh, dans le, on a déterminé euh, trois pôles, un pôle de forte présence, de moyenne présence et de faible présence. Donc dans la forte présence, euh, on a... Euh, les sous-bois, les fougères, euh, les chemins forestiers et les herbes hautes, les haies avaient une position médiane. Et enfin, pâture, euh, jardin et euh, foin coupé avaient euh, peu d'occurrence de présenter des Alors là, ce sont les résultats qu'on a obtenus euh, lors des entretiens et ce ne sont que les résultats des agriculteurs, puisque là, on a 23 réponses alors qu'on avait enquêté en entretien direct que lui non agriculteur, donc là c'était plus représentatif, donc c'est pour ça que ne sont présentés que les résultats des agriculteurs. Voilà. Un autre essai, donc euh, par rapport à la définition des types de, de paysages qui qu'avait produit le CEFS, qu'on a présenté tout à l'heure, euh, on a essayé de trouver des photos qui soient euh, en adéquation, et... Euh, on leur demandait, selon les trois items, euh, dans quelle catégorie ils classaient la photo. Sur les secondes et troisièmes, euh, qui étaient sans doute suffisamment caricaturales, euh, que ce soit non agriculteur ou agriculteurs, euh, la réponse a correspondu à, à ce qu'on attendait. Sur la zone de bocage, c'était un peu euh, plus ouvert comme réponse. Et il y en a 75% des agriculteurs qui ont des solides du bocage et 57% de non agriculteurs. Voilà. Sur euh, l'ensemble des résultats, puisque les hypothèses euh, étaient euh, de savoir s'il y avait euh, interférence et communauté de, de savoir entre les agriculteurs, les non agriculteurs et les, et les chercheurs, donc on voit que euh, sur les pratiques et les savoirs, le public non agricole emprunte majoritairement les chemins balisés euh, et pas le public agricole. Le public agricole, puisqu'il est plus présent, il voit la faune sauvage de façon beaucoup plus fréquente que le non agricole. Et euh, en termes de connaissances, au niveau des chercheurs, la biologie de la tique, les méthodes de diagnostic de la maladie de Lyme et l'application citique et fait pour le moment l'exclusivité des chercheurs. La qualification des paysages est bien partagée avec le public agricole, qui lui-même, le public agricole, partage avec le public non agricole le fait d'avoir été piqué et de ne pas faire de lien entre le chevreuil et la tique et les trois euh, entités, chercheurs et les deux sortes de publics, connaissent bien la maladie de l'âme. Donc ça, c'est un extrait euh, résumé de, de l'ensemble de ce qu'on a, qu a pu voir. Au cours des entretiens, on a également recueilli euh, plusieurs euh, réactions. Euh, alors là, ce sont des données qualitatives, même pas quantitatives, donc il ne peut pas faire de statistiques là-dessus. Euh, on nous a demandé à quoi ça allait servir notre travail on a identifié un attachement une identification au territoire, avec des formulations « c'est chez nous » et « c'est vous euh, », que le risque tique était insuffisamment connu par les médecins, euh, les, le public, qu'il soit agricole ou pas, euh, ne modifie pas ses pratiques, mais euh, pratique une auto-observation forte euh, au niveau de son corps après l'exposition au risque tique. Et euh, on nous a aussi fait remonter en mairie qu'une campagne d'information sur le moustique-tik était en cours. Et euh, on nous a questionné sur quel risque les maires devaient communiquer en, en priorité. Un questionnement de, de la part de certains élus. Du côté des agriculteurs, on a identifié une lecture du paysage détaillée et experte, avec des identifications des bandes enherbées, et des cours d'eau, des zones érosives, un fort recul sur les pratiques culturelles dans les coteaux, avec euh, beaucoup de recul sur les conduites euh, culturelles du passé, considérées infructueuses, avec euh, production d'érosion et perte de matière organique. Par rapport à cette matière organique, euh, une mise en exergue de la nécessité de l'élevage. Une notion de risque euh, qu'il percevait peu, voire très très peu euh, sur l'éthique. Par contre, en termes de dommages euh, aux cultures, ils identifiaient fortement la faune sauvage et notamment les grands cervidés puisqu'ils sont en augmentation, puisqu'on a la forêt euh, de, mon, de Montboussin qui est tout, toute proche et qui, euh, et qui permet euh, l'évolution euh, des grands cervidés. Euh, des questions aussi que j'ai pu avoir sur la diffusion et l'animation des données collectées et des travaux de l'INRA en général et en particulier sur l'éthique et aussi une expression de besoin de reconnaissance, euh, notamment des services écosystémiques. Voilà. Euh, dans le recul qu'on peut prendre par rapport au travail effectué, les entretiens et produisent des données qualitatives. Leur extrapolation doit être prudente, surtout hors du territoire, mais même dans le territoire, puisque, en fait, on n'a pas enquêté suffisamment de personnes. Le questionnaire paraît reproductible sous réserve de production d'illustrations issues du territoire enquêté. Et la représentation du paysage délicate, est délicate, c'est ce que vous m'illustrez le... Euh, le slide sur les trois, les, les trois items de, de paysage. Le, sur le risque TIC, euh, il y a une forte attente de réactivité médicale et peu de précautions prises, en fait. Et euh, on peut étendre cela euh, à, à l'agroécologique, puisque les agriculteurs demandent une reconnaissance euh, pour l'ensemble des services rendus. Hein. Donc les services et écosystémiques ont été. Euh, euh, déjà largement euh, étudié par euh, Dinaphore. Et euh, on peut aussi considérer que la, la fragmentation des paysages, si elle euh, favorise la biodiversité sur la spécificité des tiques, euh, c'est peut-être un disservice. Voilà, euh, une pression de faune sauvage donc, à insérer éventuellement dans l'agroécologie. Euh, et on a aussi observé que plusieurs agriculteurs rencontrés étaient membres d'un groupement communal de vulgarisation agricole qui reprend le concept des centres d'études de techniques agricoles, qui nous renvoie à André Pochon qui a écrit un livre en 2008 sur la relation entre les agriculteurs et les agro-normes. Sur les concrétions et perspectives, euh, la méconnaissance euh, du, de, de CITIC, hein, qui collecte euh, les conditions euh, de piqûres de tics et qui aussi permet d'envoyer de, les tiques piqueuses à, à Nancy pour euh, qu'on puisse savoir euh, ben, quel est le, le taux euh, d'infectation des tics. Est-ce que ben, ça supposerait un, porter portée à connaissance plus large? Est-ce qu'il faudrait former le public La gestion du risque elle est essentiellement basée sur l'auto-observation. Dans la littérature, j'ai pu trouver que pour détecter assurément la maladie de Lyme, il fallait qu'il y ait concomitance de la sérologie avec l'érythème migrant. Donc, euh, la, la durée pendant laquelle on peut consulter, elle est finalement euh, assez, assez courte. Voilà, Là, la même question, faut-il euh, informer la population C'est peut-être plutôt à l'Agence régionale de santé qu'il faudrait euh, poser ce type de question. mais ça, ça ressort. Et euh, sur les perspectives au niveau... Euh, agroécologie, comme je viens de le dire, de le, dire hein, le groupement communal de vulgarisation agricole, avec une appropriation de l'agroécologie qu'on sentait dans, dans, dans le questionnaire et le traitement des réponses. Il hein. euh, y a une valorisation sur le territoire de la zone atelier Pigard, puisque nos 19 communes eh bien, elles se trouvent en comminges dans cette partie-là de la zone atelier Pigard. Il y a un projet de Cotera qui est en cours, voilà, et qui va sans doute permettre de rassembler et de valoriser tout ça dans un ensemble plus vaste, et qui sera une belle perspective. Et je, je vous au terme, et je vous remercie de votre écoute, et je suis... Euh, Très, je vais être très attentive à l'ensemble de, de vos questions. De, je vous remercie euh, par avance. Voilà. Merci à tous et à toutes.